Donc ici nous sommes à Bachaboulou, on vient de découvrir le rizotron et il y a de l'eau. Ça veut dire que la nappe n'est pas très loin. Donc on va voir si les racines ont poussé. Donc j'enlève l'isolant qui fait aussi une prise de bâche de protection contre la lumière. Ah oui, ça a poussé. Donc on a des racines d'épicéa ici. Qui ont, qui ont poussé pas mal même. On va voir de combien ça a poussé. Donc ici, on vient d'enlever de l'eau pour pouvoir observer ces racines qui étaient dans l'eau. Le niveau de l'eau était ici. On voit la trace. Donc toutes ces racines étaient dans l'eau. Et on va regarder si elles avaient poussé depuis le mois dernier. Donc pour voir ça, on prend la feuille de relevé. On la déplie jusqu'en bas. Et en effet, alors le, le tracé, le dernier tracé, c'est le tracé rouge. Le tracé rouge, c'est le 18 mai 2012. Donc depuis le 18 mai, les racines ici ont poussé de 3 à 4 cm. 3 à 4 cm, ici un peu plus, 5 cm. Et ici, beaucoup plus. Les racines est plus grosses, elles poussent plus vite. Donc ici, on a 8, 8 cm, 7 8 cm. Et les racines qui étaient dans l'eau... Euh, Bien, elles ont pousser de 3, 3, 4 cm ici. L'eau ne limite pas la croissance des racines, elle la ralentit simplement. Le problème c'est qu'on ne sait pas depuis quand cette eau est là. Peut-être qu'elle est là depuis une semaine, peut-être qu'elle est là depuis un mois. Ça c'est l'inconnu vu qu'on n'a pas relevé le niveau la dernière fois. Il faudrait... Ce serait intéressant de noter le niveau de l'eau actuel pour voir si la si la, le mois prochain, euh, le niveau monte ou baisse et voir si les racines qui étaient dans l'eau ont poussé. Donc je ne vais pas trop mettre ça dans l'eau. Voilà, c'est tout. Alors, à l'italien Donc, on prend la température de l'air pour la croissance aérienne, mais on prend aussi les températures du sol à 10 cm de profondeur, 40 cm et 90 cm de profondeur. Comme ça, ça nous donne après une idée de l'évolution au cours des, des mois, et on s'aperçoit de choses assez rigolotes, c'est que même en plein hiver, par exemple, quand il fait moins 10, et bien la température du sol ne descend pas en dessous de 2 degrés, ce qui explique quelque part, des fois, qu'il qu puisse encore y avoir des, des, croissances, des croissances racinaires. Celui-là va partir en digitalisation, ouais, c'est ça, on vient de le, on vient de le relever. On vient de le changer parce que là il commence à être un peu vieux puis là, ça y est, je vais le mettre dans le bon sens. Il a pas mal de dates, donc on a peur que les, les informations se perdent. Voilà, donc euh, ce qu'on fait là, c'est qu'on fait l'heure levée et puis en même temps on le change et on reporte sur un nouveau film euh, les informations de la journée qui permettront après bah, de, de continuer sur un deuxième film le suivi du, du Rizotron. Le but, ça va être de digitaliser ces racines, c'est-à-dire de les scanner et de les rentrer sur l'ordinateur. Pour cela, en fait, on va rentrer donc, différentes variables sur le logiciel qui, qui permet cette digitalisation. Donc, euh, les paramètres d'entrée, donc ça va être le numéro de la parcelle, l'exposition au soleil et la situation sur la parcelle, donc si c'est au nord ou au sud. Et ensuite, pour chaque racine, on va indiquer si c'est une racine qui est ramifiée ou pas. Donc R1 pour les racines mères, R2 pour les racines ramifiées euh, sur les R1, R3 sur les racines qui sont ramifiées sur les R2, etc. Donc jusqu'à ce qu'on n'ait plus de, de ramification. Donc à la fin, on va obtenir un, un dessin sur le logiciel qui représente normalement euh, le réseau tronc euh, en entier. Donc ça prend à peu près une semaine pour, pour digitaliser un réseau trop comme cela. Donc, une fois qu'on a digitalisé le réseau trop en entier, donc on a les données qui sont sur le logiciel. Et en fait, on peut avoir directement un transfert sur Excel. Et donc ça permet de calculer donc les croissances des racines, puisqu'on a donc les dates et la longueur. Euh, ensuite, on peut avoir aussi la productivité, même si c'est un peu biaisé, parce que comme c'est un réseau tronc on a une concentration de production euh, au niveau des, des vitres. On, a aussi, euh, euh, on peut avoir la durée de vie. Ça permet d'avoir leur taux de renouvellement, ça permet de mieux comprendre leur fonctionnement, et surtout dans un contexte donc, des changements de changements climatique, de séquestration du carbone. Comme, quel est le rôle des racines fines Est-ce qu'elles se renouvellent beaucoup ou pas Jusqu'à quelle profondeur Thank mm -hmm. you.